Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, aujourd'hui on va parler accessibilité pour changer et on va parler thermomètre vocal. Hier on a parlé de Lily, le thermomètre à 17,90€, aujourd'hui je vous parle de Lucie, le thermomètre à 19,90€. Je vous mettrai tous les liens dans la description, on va tout de suite le déballer et voir ensemble comment le paramétrer. C'est parti les amis Allez, on va tout de suite déballer Lucie, donc ce thermomètre qui coûte 19,90€, un thermomètre complètement vocalisé et vraiment très sympathique. Le déballage va être rapide, vous allez voir, on l'ouvre, on sort Lucie. Alors, attention à ne pas confondre avec Lucie Lucie, c'est moi qui va prendre ta température. Allez, si vous voulez vous amuser avec moi, si vous voulez vous éclater sur Vision High Tech, ça se passe sous la vidéo. Cliquez sur le petit bouton s'abonner et sur la petite cloche. C'est parti. Alors, le package est assez succinct. On a donc la boîte. Une fois qu'on a enlevé notre thermomètre, le voici. Il est assez sympa. Alors, il est quand même plus flexible que Lily, celui que je vous ai présenté hier, là, c'est vraiment de la flexibilité. Regardez-moi ici, c'est vraiment ultra flexible. Tout au bout, on a la sonde. Et ici, l'avantage avec Lucie, c'est qu'on a un bel écran bien plus grand que Lily. Petite notice qui ne sera pas francisée, donc fiez-vous à ma vidéo. Je vous montre les deux écrans. À droite, vous avez Lily. À gauche, vous avez Lucie, bizarre comme nom de thermomètre, hein la taille des écrans est vraiment différente, on a vraiment une plus grande taille d'écran côté Lucie, donc côté gauche, le tout nouveau thermomètre que je vous présente. Côté flexibilité, ici, à droite, c'est flexible, mais faut pas trop forcer. et à gauche, Lucie, c'est plutôt, plutôt flexible. On peut le tordre dans tous les sens, ça rentre parfaitement bien. Donc c'est un thermomètre buccal sous les aisselles et pour le rectum sans problème, pour les bébés par exemple. Cette flexibilité va permettre de ne pas faire mal lorsque vous introduisez par exemple le thermomètre. Comme d'habitude sur le côté droit du thermomètre, vous avez une petite, petite, un petit plastique enlevé pour libérer la pile et faire fonctionner le thermomètre. Alors, Lucie, en plus d'être vocalisée et son grand écran, peut être vraiment utile pour les personnes aussi malvoyantes ou ayant des problèmes de difficulté, par exemple les seniors. Allez, je, je retire la petite languette. C'est enlevé, c'est parti. Donc, avec Lucie, vous avez juste un tout petit bouton marche-arrêt sur le dessus du thermomètre. Il n'y a qu'un seul bouton. Donc, ici, on va écouter. Voilà, donc quand on allume le thermomètre, il parle déjà en anglais. On va tout de suite le régler les amis, c'est parti. Alors, il a vraiment ici des gros chiffres et ça c'est plutôt sympa. Donc on va l'éteindre. Lorsque vous entendez un bip, comme ça, il s'est éteint. Comme pour le thermomètre que je vous ai présenté, le Lily, on va appuyer 8 secondes sur le bouton marche-arrêt et on va pouvoir régler la langue. 5 langues, quand vous n'avez qu'un seul bouton. Vous arrivez sur 0,2, vous mettez sur 0,3 la température. et 0,3 est la bonne langue. Vous êtes sur le français, alors vous n'avez pas US comme sur Lily, vous avez des chiffres. Le 1, c'est US, le 2, c'est espagnol et le 3, c'est français. Maintenant, il faut régler le Fahrenheit. Celsius, on éteint notre thermomètre, on va compter 10, on va compter 12 exactement. Une fois que vous arrivez sur ces petits points, vous appuyez un petit coup sur le bouton marche arrêt et vous mettrez donc en Celsius. Alors pareil, lorsque vous voulez sauter de 1 à 2 à 3, une fois que vous êtes sur les chiffres, vous tapotez une fois sur le bouton jusqu'à arriver à 3. Une fois que vous avez réglé votre boîte thermomètre, on va tester. Ça met 8 secondes. Votre température est de 36,6 degrés Celsius. Alors, voilà ma température qui est à 36,6. Un peu plus de température qu'hier, Clément. Puisque Clément, il m'a mis un message, un commentaire. Donc, voilà. Donc, vous pouvez prendre la température dans la bouche sous les aisselles, dans le rectum, sans problème. Ce qui est appréciable, c'est ce degré de flexibilité. Et par contre, ce qui n'est pas appréciable, c'est comme sur Lily, pour pouvoir paramétrer les langues et le Fahrenheit, c'est que malheureusement, si vous êtes une personne non voyante, il faudra quand même quelqu'un de voyant qui vous règle le thermomètre. C'est ça que je trouve vraiment dommage. Alors Par contre, vous pouvez éteindre la synthèse si vous en voulez pas vous appuyez à peu près 4-5 secondes vous voyez apparaître on vous faites vous appuyez un petit coup sur off une fois que ceci est fait si vous l'éteignez la, si ou l'allumez vous coupez donc la synthèse vocale donc il est accessible pour tout le monde personne malvoyante non-voyante à part pour les réglages mauvais petit point mais pour le prix 19,90 euros c'est un bon petit prix accessible donc je remets la synthèse j'éteins j'appuie 5 secondes on a off j'appuie un petit coup je mets sur on j'attends que ça s'éteint voilà vous la température. et voilà on est prêt à prendre la température merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo alors comme vous pouvez voir la grosse différence c'est la taille de l'écran. Voilà donc, dites-moi ce que vous pensez de ces deux petits thermomètres accessibles, à droite le Lily, à gauche Lucie. Deux petits thermomètres, l'un à 17,90, l'autre à 19,90. Deux petits thermomètres très sympas, franchement, c'est d'actualité. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision High Tech, vous trouverez les deux liens où trouver ces deux thermomètres. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo les amis. Salut à tous, portez-vous bien. Ciao, ciao